C'est parti Action Je... Je suis un tueur à gage. C'est bien <rire> Ça tourne Vas-y de de façon ça tourne ah Ah, c'est bon, -y. je marche comme un handicapé C'est déjà culte avant qu'il l'ait fait J'ai Les coups de main c'est très connu hein. Ah là il a les traces d'un coup de main Maud, toi. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> J'ai pas du tout l'air compte, c'est avec le micro coincé là. Bonjour. Nous allons t'en voir le nom d'équipe qui était. dal dal dal dal dal dal dal François Hollande. Il suffit Et de euh, voilà. parler un petit parler peu, un peu un euh, ouais. Ouais. Alors on est avec Louis, hein ouais. salut Louis. Hein Et il y a Clément. Clairement. Donc Maintenant, Clément, Michel. Clément, Clément. Ah, oh, Clément. Oui, bonjour. Oh, Allez, oh, on va avec Je te fais. mais c'est bon là. Salut à tous. On qu'il vient de chercher. Mais arrête avec ça. Et on voit ta mère. Oh. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, je suis content. Qu'est-ce qu'il fait là. Je vais déterminer quelques points de pas. C'est parfait, ce soir, la mort, c'est notre producteur. C'est moi, c'est moi. Salut, Pichoun. On pas là pour déconner. On va faire un max de Dima, bande de p. salut. Mais alors, toi, je suis... Il peut partir Ensuite, police de l'internet. Pourquoi Parce que c'est de la merde. Tu veux pas Alors, je suis venu. Alors <rire> attends! Coucou! Ah! Ah! Silence. Con là, à cause de toi, on a plus rien! Non mais... mais pourquoi <rire> tu dis ça? Et ton oeil ouais, pour vous, pas euh, pas comment est-il? Ça se passe bien, agréable! Les gens ils sont gentils! <rire> oui. Les, Les gens ils me tapent pas ici, c'est bien! bien. Vas-y! pas loin parce que. Mais ça tourne en fait hein. ah, okay. je parle là c'est gênant c'est gênant je crois qu'on a tout du coup je crois que c'est une fin de tournage Allez. Ouais, ouais ouais heureusement qu'on était là ouais heureusement que vous êtes là tourne Qui t'es prêt et eh bah ben, vas-y action <rire> <rire> La rime on va venir te découper. De bas, d'en haut, bas d'en haut. Ce qui ne peut te. Peut nous allons retrouver ici les deux acteurs principaux du célèbre film Agent Y. Apparemment ils sont guerres. Oui. Nous, nous retrouver ici les acteurs principaux de Agent Y. Les voici, ils courent main dans la main. Oh, il semblerait qu'ils nous aient vus. Nous allons maintenant leur poser quelques questions. Voici d'ailleurs Agent Y en personne. Je sais pas peut-être la popularité avec les femmes, mais euh, sinon l'argent. Moi je bon, vous savez, en plus, euh, mon l'acteur il est un peu nul, hein. mais bon. oui, c'est un très bon point. Mais combien gagnez-vous avec ce... avec ce film car c'est quand même de la YouTube monnaie? Euh, je ne dirais pas car je veux euh, conserver ma popularité. Non, <coughs> ah, moi, vite femme, dévoiler des, euh, des images des photos de vacances de moi avec David, David Pujadas. <rire> Et il faut vraiment pas que tu rigoles. Hein. Pourquoi on m'a obligé <rire> <N 'ya> <rire> Psst, Silence. <rire> Action. Non, mais c'est pas possible. Là, je peux pas le. Je sais pas, cher. Est-ce que vous pourriez me faire une interview, monsieur Je vais faire du golf avec deux boules. <rire> <rire> Les femmes, les femmes, l'argent, arrêtez de Alors, et du coup, et du est-ce que je m'en comme ça Moi je suis décontracté, on l'a refait hein <rire> C'est super beau <rire> T'as noté les teints Vas-y, alors le premier, je est barré parce que. Ok, donc teint. Mais non, mais non, je débarre. C'est bon. Ok, c'est parti. Ok, attention, on y va. <rire> Vous avez votre code de la route quand même <rire>